Bonjour, donc euh, Lionel Aubert, euh, à la fois quatrième partie de, de l'histoire que je raconte, mais aussi une partie à part qui va parler des cours d'appel. Donc, euh, un, un petit rappel quand il y a un intérêt, tout le monde, enfin, la plupart des gens font un appel. Et, euh, et donc, on, on va parler cette fois-ci de la justice est-ce qu'elle existe ou est-ce qu'elle n'existe pas C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se plaignent de tel juge ou de, ou de tel autre. Et la vraie question, c'est est-ce que. Euh, Ce n'est pas les juges de premier degré qui sont intéressants ou non, puisqu'on fait appel derrière. C'est est-ce que les tribunaux d'appel sont, euh, sont tous honnêtes ou euh, il y a des histoires euh, entre eux. Alors, euh, alors, moi, dans, dans mon affaire, c'est des affaires avec des, des, des juges qui m'ont fait passer pour fou, tout ça, et ils vont rechercher... Euh, alors, il n'y a pas que les juges, ce n'est pas des juges qui ont décidé ça. C'est euh, le, le service euh, Direction des Affaires Criminelles et des Grâces euh, au sein du ministère de la Justice qui a décidé de s'en prendre à moi à partir des années 2012-2014. Alors, ce sont les autres vidéos qui sont, qui sont commentées. Mais, mais là, on va prendre euh, un cas particulier. Donc, à chaque fois... Que, que je peux avoir des problèmes. Il va y avoir ce ministère, euh, la, la DACG, qui, qui va qui, qui, qui va relayer, qui va chercher d'autres avocats, qui va chercher d'autres problèmes que je peux avoir. Et je vais avoir, je vais subir toute une série d'attaques, d'attaques, d'attaques, euh, voilà, euh, auxquelles je dois me défendre. Et je me défends. Ne vous inquiétez pas. Donc euh, donc là ce qui se passait c'est ils sont allés chercher une, une avocate que j'avais eue en 2012 2014 dans une affaire euh, donc qui était liée indirectement à l'affaire de, de la rançon si vous avez suivi ça je, euh, après ça donc euh, bah, j'ai ruiné, j'ai travaillé et j'ai été planté euh, donc euh, je travaillais à mon compte en tant qu'informaticien, j'ai ma propre société. Et j'ai été planté par un mandataire judiciaire qui a, euh, qui, qui a refusé de, de me payer. Il y avait à peu près euh, autour d'un peu plus de 20 000 euros. Et, euh, et donc, euh, à l'époque, j'avais une avocate qui s'appelait Maître, qui s'appelle toujours Maître Persa, mais c'est plus mon avocate, qui devait me défendre. Elle avait elle avait fait des erreurs dans le dossier. Moi, je dirais que du, ça relève du civil, ce pas du pénal. Mais ce qui s'est passé là tout dernièrement, c'est que euh, le barreau de Versailles, alors je pense qu'ils sont en lien avec le, euh, avec le ministère euh, les, euh, de, de la Justice, avec le, la direction des affaires criminelles et des grâces, et avec les, les, les, les juges de, de la Cour d'appel de Versailles, donc je mets le logo du barreau de Versailles. Regardez bien. C'est un V, donc pour Versailles, à deux branches avec le symbole des deux plateaux en haut. Et, et ce qu'il y a, c'est qu'il y a des ombres. Il devrait y avoir deux ombres, mais il y en a trois. Regardez bien l'ombre sur le, le, le dessin. Et ça, vous l'avez sur le site web du, du barreau de Versailles. Si, si, si jamais il change le logo entre-temps, c'est-à-dire qu'ils disent oh, on est allé trop loin », euh, vous allez sur le site archive.org, euh, archiv le site américain d'archivage, hein, et, euh, et vous verrez que en 2022, 2020, 2022, il y avait ce, cette fameuse troisième ombre qui est cachée derrière. Alors, moi, je dis que c'est la franc-maçonnerie parce que parmi les, la symbolique de la franc-maçonnerie, il y a ce qu'on appelle, il l'équerre, il y a le compas, et puis il y a le fil à plomb. Et ça, je dis que c'est le symbole du fil à plomb inversé. Or, d'autres personnes me disent oui, moi, j'ai été franc-maçon, j'ai jamais vu ça. Bon, ok, d'accord, toi, tu n'as pas vu ça. Mais il y a d'autres personnes qui diront oui, oui, c'est la franc-maçonnerie. Donc... Euh donc, chacun a ses croyances. Et donc, moi, j'avais une affaire contre Maître Persa qui, qui était euh, à, à Versailles. Et, et quand les avocats ou les juges, euh, quand vous avez des litiges avec eux, et que vous n'allez pas dans la cour d'appel, vous n'allez pas au tribunal, là où ils ont que le, tous leurs copains ou tout, toutes les personnes qu'ils côtoient, il existe un article du Code de procédure civile, euh, donc c'est l'article 47 qui permet de choisir un autre ressort, donc la partie euh, qui le souhaite, donc moi je le souhaite pour ne pas rester dans, dans la juridiction de Versailles qui pour moi trempe avec, euh, avec euh, l'avocate, qui est susceptible de tremper avec l'avocate, par contre ce qui trempe c'est le, le barreau, et donc ce, ce barreau va payer un avocat à, la, à mon avocate, donc euh, <rire> euh, moi, ils vont en désigner un, hein. oh, ok, euh, ça va. Euh, surtout que je ne demande que le transfert du dossier. Moi, après, mon pré-avocat, il sera à Amiens, il n'est pas à Versailles. Moi, à Versailles, c'est juste une formalité. Et, euh, et, et voilà, sauf que je n'ai pas d'autre choix que de passer par une avocate de Versailles. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'aller directement à Amiens et demander les formalités de du code de procédure civile d'appliquer cet article 47, à Amiens. Ils me disent « Non, non, non, vous devez passer par une avocate de, de Versailles. » Et cette avocate, elle est désignée par le barreau qui va payer lui-même, l'avocate la, euh, la, euh, Persa, la partie adverse. C'est-à-dire qu'ils ils sont soi-disant des deux côtés. Ils me disent « Oui, oui, on, on va respecter euh, euh, notre travail, c'est-à-dire vous allez avoir une avocate intègre, c'est ce qu'ils me disent. » Et, mais à côté, on, on, on paye l'avocate adverse. Et, et euh, l'avocate qui va m'être désignée s'appelle euh, Maître Karine... Euh, J'ai oublié son nom. Elle n'est elle pas restée dans ma mémoire. <rire> Maître Karine Lévesque. Et cette avocate va me bousiller le dossier. La seule chose que je demandais, c'était un transfert simple du dossier. de euh, Je voulais aller à Amiens, à la cour d'appel d'Amiens. Et elle, elle ne va pas vouloir que j'aille à Amiens, parce que... Son intérêt ou l'intérêt de, de son employeur le, du barreau, c'est que je perde mon affaire. Et si je vais à Amiens, ils savent que la cour d'appel me sera favorable. Et donc, elle, elle va demander, elle, elle va me faire elle va mentir, mais elle va me bousiller le dossier. Le, le, le dossier de... Que je monte, il y avait entre 20 et 30 000 euros. Donc c'était une, c'était professionnel. Mmh. C'est-à-dire, il y avait eu, j'étais à mon compte. Je suis toujours à mon compte. Donc je travaillais à l'informatique, J'avais fait des, des travaux auprès d'un client qui ne m'a pas payé. Et il y avait un mandataire qui avait été nommé et qui a barré tout, toutes les, toutes les créances, alors que certaines relevaient du droit du travail. Bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus. Donc, euh, donc donc, le montant paraît élevé, mais quand on est dans, dans euh, du droit des affaires, c'est normal. Et même si pas beaucoup dans le droit des affaires. Donc euh, je demandais, il y avait un préjudice, on va dire, entre 20 et 30 000 euros. Et, et, et mon avocate, là, qui est désignée par le barreau de Versailles, il va dire non, non, non, non, monsieur Aubert, il ne demande pas ça. Monsieur Aubert, il demande, et elle va sortir un chiffre du chapeau, mais un truc euh, inventé. Elle, euh, elle va faire semblant qu'elle euh, va rajouter des, des chiffres pour faire semblant qu'il est bien, et, bah, du genre 4250 ou un truc comme ça. Je ne demande pas 4250, il y a une affaire à, entre 20 et 30 000 euros. Et elle, elle va dire non, non, non, c'est deux fois 4700 et, et elle va inventer ça. Alors, ce n'est pas si grave parce que moi, ce que je veux, je veux quitter. Euh, « Je ne veux pas que mon affaire soit jugée devant la cour d'appel de Versailles, parce que je sais qu'elle va être faussée. » Donc, je demandais à, à aller à Amiens. Mais quand je vois l'insistance de mon avocate qui dit « Non, non, non, n'allez pas à Amiens », elle me dit euh, « C'est la juge qui va décider où aller. Et, »« Et vous n'avez pas d'autre choix que de passer par moi. Euh, » L'avocate me, me fait comprendre, et d'ailleurs c'est vrai, c'est-à-dire que je ne peux pas m'opposer à, à l'avocate, je suis obligé de subir ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle va pourrir mon dossier. Je racontais qu'à l'été euh, 2017, je ne sais plus, j'avais fait telle ou telle démarche, parce qu'on doit lister les démarches qu'on fait. Et, et elle, au lieu de marquer la date normale de, de l'été 2017, elle n'avait qu'un copier-coller à faire. C'est-à-dire que moi, je lui envoie le document tout, euh, quasiment tout tapé. Si elle veut, donc elle regarde, par contre, c'est son métier, est, elle est avocate, donc elle prend mon texte. S'il y a des choses qui ne sont pas bien, elle les corrige, elle les enlève, tout ça. Mais, euh, mais sur cette partie-là. Donc, euh, déjà, euh, des choses qui ne sont pas bien juridiquement. Parce que quand je demande euh, entre 20 et 30 000, je ne demande pas 4 000 euros. Ok. Et elle, là, elle a débordé. Mais je n'avais pas le choix que de la subir. Donc, euh, elle me bousille le dossier, et puis des, des petits détails, comme, par exemple, euh, l'été 2017, elle, rem, elle remplace par euh, « Durant les grandes vacances scolaires, euh, le, Monsieur Aubert a décidé de, de faire ça ». Mais pourquoi elle, elle mentionne des grandes vacances scolaires Tout ça, c'est peut-être un petit détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, ça veut dire qu'elle a envie de plomber le dossier, c'est-à-dire que euh, elle, elle met des, des détails qui euh, quand le juge va dire ça il va dire mais mais pourquoi il, il parle de vacances et elle va dire il est pas tranquille. C'est-à-dire qu'il ridiculise euh, il ridiculise la partie qui, qui donne ses arguments, c'est-à-dire je suis en, en, en me faisant croire que je parle de grandes vacances que j'ai que ça à faire c'est je, je suis quoi à la plage. Euh, c'est bon faut, faut qu'elle arrête. Et, euh, et il va y avoir d'autres choses. Par exemple, les avocats, ils ont des responsabilités de, de conseil, des responsabilités de compétences, et elle va les barrer. Alors c'est faux, ils ont ça. Donc, donc elle, va, elle va bousiller mon dossier. Et, et, mais moi, je ne la veux plus. Je veux, aller, euh, je, je veux quitter euh, Versailles. Donc je suis obligé de subir. Et là, elle, elle va dire autre chose. Elle va dire, mais non, monsieur Aubert, vous n'avez pas le droit. Euh, donc elle ment. Ce, ce qu'elle dit n'est pas vrai. Monsieur Aubert, vous n'avez pas le droit de, de choisir votre cours d'appel. » Alors, vous pouvez lire l'article 47 du Code de procédure civile. C'est écrit clairement que c'est nous, la partie, qui décidons où on va. Et elle dit « Non, non, c'est le juge qui doit la, la choisir. » Mais ça, ce n'est pas vrai. Et ça, je suis certain que ce n'est pas vrai. Et, euh, et, mais ce qu'elle veut, et là, on en vient sur l'utilité des, des cours d'appel, c'est que elle va, inventer, euh, elle va permettre au juge de Versailles, qui lui aurait euh, jugé l'affaire contre moi, de choisir une cour d'appel qui sera défavorable. Et que fait la juge Alors là, je vais donner le, le nom de la juge parce que là, c'est pas normal. Elle s'appelle Anne le lièvre Et là, c est, c est du, euh, là, on tombe sur du trafic d'influence. C'est-à-dire que. Euh, Avoc euh, mon, mon avocate, maître euh, décidément avec les noms, maître Levesque euh, ne voulait pas que j'aille à Amiens. Elle voulait planter mon dossier. Et elle va demander à la juge quelle est le, la cour d'appel qui va plan euh, indirectement quelle est la cour d'appel qui va planter le dossier de Monsieur Aubert. Parce que s'il va à Amiens, il va gagner. Et moi, je ne veux pas qu'il gagne. ou Nous ne voulons pas qu'il gagne. Les, la juge et l'avocate vont dire ça. Où doit-il aller Et ils vont désign désigner la cour d'appel de Rouen. Alors, je n'ai pas d'autre choix, je vais à Rouen. Je n'ai jamais demandé à aller à Rouen. J'ai j'ai beaucoup de preuves de, euh, par mail. Donc, euh, d'abord, euh, maître Lévesque, j'avais insisté pour aller à Amiens. Euh, j'avais eu un autre avocat euh, qui avait introduit mon affaire. J'ai eu le, toujours les mails en disant « je vais à Amiens ». Et en premier ressort, j'étais allé à 110, qui est dans le, le ressort de la cour d'appel d'Amiens. Donc, euh, donc, je n'ai jamais demandé à aller à Rouen. Et quand des juges, donc la, la juge Lelievre, de la cour d'appel de Versailles va décider de, de me forcer à aller à, à Rouen parce qu'elle sait que la cour d'appel de Rouen va me plom plomber le dossier. Et on est donc sur du trafic d'influence, c'est-à-dire euh, la... Si, si mon avocate euh, qui est mauvaise, euh, maître basques. si elle avait voulu euh, m'aiguiller sur euh, Rouen, par exemple, donc Rouen, c'est la mauvaise cour d'appel, si elle avait voulu m'aiguiller vers la mauvaise cour, elle aurait pu faire des démarches et puis taper. Au lieu de taper à Mien, elle aurait tapé elle-même Rouen. Elle m'aurait mis devant le fait accompli, elle m'aurait dit « Ah, oh, monsieur Aubert, pardon, j'avais fait un copier-coller avec un ancien dossier, etc. J'ai n'ai pas fait exprès. Votre dossier, il part à Rouen. Ben, » J'aurais dit « C'est la faute, elle pas de chance. » Et puis on en serait resté là. Et, et, mais ça aurait été elle qui aurait fait donc une faute qui, qui est de, du ressort de l'ordre civil, c'est-à-dire elle n'a pas fait de délit. Mais lorsqu'elle ment, lorsqu'elle va tout faire pour préparer mon dossier et demander à un juge de, de le fausser, Là, il y a l'élément intentionnel. Je rappelle la différence. Si elle avait fait une erreur, même si c'était une fausse erreur, mais qu'elle me fasse croire à l'erreur, quand on dit une erreur, il n'y a pas d'intention. On ne fait pas exprès de faire une erreur. Mais quand on ment en, en disant euh, « Non, l'article 47 ne s'applique pas à votre cas », alors c'est faux. Euh, et c'est un juge qui doit décider à votre place. Le deuxième argument qui est encore faux. Et donc là, elle, elle me fausse, elle prépare ça, elle se met en complicité de la juge euh, Le lièvre qui, elle, va fausser ma demande et qui va m'envoyer vers une cour d'appel qui n'aura pas le même résultat que la cour d'appel d'Amiens. Donc je, je, vais, euh, je, je vais abréger cette vidéo quand même, juste pour retenir que ce qui va se passer, c'est que la cour d'appel de Rouen va rendre un jugement qui va, qui va être faussé par rapport à ce qu'aurait fait une cour normale, une cour d'appel d'Amiens quand on m'empêche d'aller à mien c'est parce que j'aurais gagné à mien. Et là je vais être probablement condamné parce qu'il y a eu un trafic d'influence entre mon avocate qui est complice de ce trafic d'influence et la juge Lelièvre qui est auteur de, de, de, de, de, qui, qui elle fait le jugement donc c'est l'auteur euh, du, du délit. Euh, voilà et la, la conséquence de ça, c'est que je vais être faussement jugé à, à Rouen et là-dessus, il va y avoir quelqu'un, c'est mon ancienne avocate, qui faisait croire, donc maître Persa, qui faisait croire qu'elle euh, euh, qu avait dépensé de l'argent, alors que c'est faux, c'est un mensonge. Ça, Amiens, le juge d'Amiens, il aurait vu, il aurait dit, euh, ok, euh, cette avocate n'a jamais dépensé de l'argent. M. Aubert montre les papiers qui disent que c'est le barreau qui, euh, qui paye de l'argent pour se battre contre M. Aubert. Donc le, le barreau de Versailles... Euh, D'une part, il, il me file dans les pattes euh, cette avocate euh, vesques et en plus, il paye une autre avocate, il paye des avocats, à l'autre avocate. C'est un truc dingue. Il, il paye des avocats, à une avocate, comme si elle pouvait pas se défendre elle-même, pour euh, pour lui faire gagner de l'argent. Donc c'est même pas que le, le, eux-mêmes, ils vont pas se mettre de l'argent dans les poches. C'est un, un trafic d'influence qui est derrière. Et quand il y a quelque chose qui est faux. L'avocate qui va gagner de l'argent, c'est-à-dire Maître Persa, mon ancienne avocate, qui a fait la faute, on devait rester dans du civil, mais maintenant, elle va avoir de l'argent qui était induit, et elle, elle va être coupable de recel d'argent. C'est-à-dire qu'elle elle va dire « Ah, mais moi, j'étais pas au courant de ce qui se faisait, euh, c'est-à-dire cette histoire avec M. Aubert », mais elle, elle, elle va les toucher, ces 3000 000 euros ou je sais pas combien. Eh bien, c'est du recel. Elle devient coupable d'un autre délit. C'est-à-dire qu'il y a une accumulation de, de délits. Le dernier danger, et, et là, c'est horrible, c'est qu'ils euh, s'en prennent tellement à moi. C'est-à-dire, quand je vois euh, les, les affaires qui, qui vont, font ressortir, qui vont les chercher à droite, à gauche, des choses qui, qui n'ont pas de, euh, de lien avec la rençon. Là, cette affaire, oui. Mais j'ai eu une autre affaire avec, le, avec Versailles, la cour d'appel de Versailles encore il y a, il y a un an. J'ai fait des vidéos là-dessus pour dénoncer. Alors, j'ai gagné. Mais heureusement que je fais des vidéos pour gagner. Et il euh, y a tellement de, de trafic, il euh, y a des gens qui sont derrière. C'est-à-dire pourquoi, euh, je reviens à l'histoire de la policière qui, qui voulait m'envoyer en psychiatrie, pourquoi ce colonel n'avait pas reconnu la rançon, il y a eu un, un, une affaire de rançonnement d'enfants, un enlèvement, un, un kidnapping qui était annoncé avec un, un, ma, ma belle-fille qui, euh, qui devait être, euh, pour laquelle on a réellement payé de l'argent pour sa libération. Donc arrêtez. Et, et, et tous ces trucs, on est euh, donc c'était en 2008, on est 14 ans après, et, et il, il me tombe dessus. Et ça, je répète, c'est la DAC, j'ai direction des affaires criminelles et des grâces. Et qu'est-ce qui se passe avec la cour d'appel de Rouen Pourquoi elle Elle a été choisie Eh bien, dans mon affaire, j'ai deux magistrats qui sont euh, qui sont impliqués, euh, deux jeunes ma magistrats qui ont qui ont sont passés par la cour d'appel de Rouen. Alors le premier, c'est euh, Olivier Rabault. Il est passé à la l'ADACG, euh, d'ailleurs, et c'est à cette époque où euh, j'ai le piège qui m'est tendu, alors c'est une autre vidéo avec euh, un véhicule de police, euh, avec la plaque administrative, euh, immatriculée dans les, à Nice, avec la lettre A à la fin de la plaque, donc c'est euh, des véhicules qui, que j'ai bien identifiés, et la deuxième, c'est lorsque euh, je vais être, euh, Lorsqu'une une policière, donc la même policière qui avait fait, euh, qui m'avait déclaré fou, qui avait fait des faux documents, euh, une psychiatre que je n'avais jamais vue, elle avait inventé ça, et elle a euh, finalement euh, en 2019, elle a porté plainte contre moi. Et c'est euh, Sophie Bott, qui est une substitut du procureur, qui a traité ce dossier, qui est un dossier frauduleux. Eh bien, d'où vient Sophie Bott Elle vient également, comme Olivier Rabault, les deux, ils viennent de la cour d'appel du ressort de la cour d'appel de Rouen. Voilà. Et là, dans dans deux jours, moi je je connais pas encore le nom des juges, mais ces juges ce sont des ce sont des, des pourris de de la cour d'appel de Rouen. Donc j'ai déjà prévenu, il y a il y a deux mois j'ai envoyé euh, alors là aussi j'ai eu un autre avocat, euh, donc il, il a fait du bon travail, mais à la fin quand je dis mais ça c'est lié à mon affaire non non non, non ça n'en parlait pas parce que sinon je vais avoir affaire à, à je vais avoir à, à des problèmes. Donc euh, c'est des gens qui qui font un petit pas, euh, qui agissent parfois ils agissent bien. Mais après, dès que, dès que ça dépasse certaines bornes, non, il faut qu'il vous tombe dessus. Voilà. Euh, les explications sont peut-être un peu longues, mais ce qu'il faut retenir, c'est méfiez-vous de, des cours d'appel, elles ne sont pas toutes équitables. Et il y a des cours d'appel, on sait à l'avance qu'elles vont truquer des jugements. Voilà, C'est grave, mais c'est comme ça. Euh, merci pour votre suivi, et à bientôt dans de meilleures conditions.